Comment profiter du cashback avec ma carte bancaire Entre 2019 et 2021, le nombre de clients qui profitent du cashback Société Générale a plus que doublé. Vous souhaitez aussi en profiter pour être récompensé sur certains de vos achats Mais comment ça marche exactement Je suis Jean-Baptiste, expert service Compte et cartes chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à toutes vos questions sur le cashback. Qu'est-ce que le cashback le cashback peut désigner deux pratiques. La première consiste à retirer de l'argent en espèces suite à un paiement par carte dans un commerce. Cette pratique commence à voir le jour en France. La seconde est un programme de récompense lié aux achats en ligne et en magasin auprès d'enseignes participantes. Dans cette vidéo, je vous parle précisément du programme de récompense. Chez Société Générale, notre programme s'appelle le cashback Société Générale. Il permet aux adhérents de récupérer des remboursements qui peuvent être forfaitaires ou correspondre à un pourcentage du prix de l'achat. Ces sommes d'argent sont cumulées dans une cagnotte et vous pouvez la transférer sur votre compte bancaire dès qu'elle atteint 20 euros. Comment ça fonctionne précisément le cashback Lorsque vous adhérez au programme de Cashback Société Générale, vous accédez au catalogue des enseignes partenaires. Vous y trouvez pour chaque partenaire le détail des offres et avantages en ligne, en magasin et par e-carte cadeau. Chaque fiche enseigne précise les conditions d'attribution d'un remboursement, c'est-à-dire sous quelles conditions, sous quel délai et à quel taux. Par exemple, 4% de remboursement dans un réseau de magasins de meubles. Vous réglez votre achat par carte bancaire et la récompense est créditée ultérieurement dans votre cagnotte cashback. Comment repérer les plateformes cashback intéressantes Comme souvent, tout dépend de ce que vous recherchez. Trois réflexes vous permettent de déterminer l'intérêt d'une offre. Vérifiez la présence dans le catalogue des enseignes partenaires, de magasins et sites marchands qui vous intéressent. Repérez ensuite les pourcentages où vous sommes proposés. Enfin, identifiez la méthode de récupération de la cagnotte sur le compte bancaire, en bon d'achat, en point de fidélité. A ce jour, plus de 1100 enseignes sont partenaires du Cashback Société Générale. On y trouve des sites marchands incontournables dans de nombreux domaines comme l'habillement, l'ameublement, les transports et voyages et bien d'autres encore. Les remboursements sur vos achats par carte bancaire peuvent représenter jusqu'à 20% de la transaction. Vous profitez également de tarifs préférentiels sur les e cartes cadeaux de nos partenaires pour économiser sur vos achats en ligne comme en magasin. Comment utiliser ma cagnotte Une fois votre transaction effectuée, la récompense est affectée à votre cagnotte sous un délai de quelques jours qui peut varier selon le partenaire ou le type d'achat. L'étape suivante diffère selon les plateformes. Virement sur le compte bancaire, échange contre des bons d'achat, point de fidélité. Avec le cashback Société Générale, votre cagnotte est transférable gratuitement sur votre compte bancaire dès qu'elle dépasse 20 euros. Et vous avez aussi l'option de donner tout ou partie à une association. Société Générale défend, révèle et décodeuse qui contribue à l'intégration professionnelle des femmes et le fonds Pur Océan qui défend la biodiversité marine. Notez que leur apporter votre soutien vous permet de bénéficier d'une réduction fiscale. Quels sont les avantages du cashback Société Générale Chez Société Générale, le programme de cashback est entièrement gratuit et sans engagement. Il vous donne accès à des remboursements, des réductions, des offres spéciales et autres bons plans. Les récompenses représentent en moyenne 7% sur les achats effectués chez nos partenaires. Elles peuvent même aller jusqu'à 20% dans le cadre d'offres ponctuelles pour l'activer, rendez-vous sur le site du Cashback Société Générale. Est-il possible de cumuler les offres du Cashback Société Générale et les promos des enseignes Tout à fait, les offres du Cashback Société Générale sont indépendantes des autres offres des partenaires. Vous pouvez bénéficier des soldes ou d'une promotion liée à votre fidélité à une enseigne, tout en bénéficiant d'un remboursement. Comment adhérer au programme Cashback Société Générale Le service est proposé à tous les clients majeurs qui détiennent un compte bancaire Société Générale, avec un accès banque à distance. Pour adhérer au cashback Société Générale, vous trouverez aussi un accès vers notre plateforme dans votre espace client et dans la l'appli. L'inscription se fait alors en trois clics. Aujourd'hui, près de 500 000 clients Société Générale profitent de remboursements sur leurs achats du quotidien. Nous arrivons déjà à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur le cashback Société Générale. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.